Bonjour à toi, cher spectateur. C'est magnifique de Clovis Cornillac. Euh, je dois avouer que sur le papier, Clovis Cornillac, c'est un acteur pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Parce que depuis plusieurs années, il fait vraiment des choix de carrière qui sont très atypiques. Euh, ayant pris la décision de quand même bien se retirer du cinéma pour se concentrer sur d'autres choses, notamment des réalisations, comme c'est le cas ici, puisqu'il s'agit donc de sa troisième réalisation, après un passage par la saga Belle et Sébastien avec l'épisode 3, et un premier long métrage qui était pour moi à l'époque réellement une petite surprise assez étonnante de sa part. Donc je dois avouer que c'était surtout en fait ici le concept du film qui me donnait vraiment envie de voir le long métrage. Le résumé pour faire simple, Pierre est un homme vivant depuis toujours dans les montagnes avec ses deux parents. Mais lorsque ceux-ci sont écrasés par un arbre, il se retrouve seul avec une terrible vérité. Bon, déjà, ses parents lui ont refait un appartement à Lyon, mais surtout, il a été adopté. On ne va pas se mentir, je ne vais pas vous dire que le nouveau long métrage de Clovis Cornillac est l'œuvre la plus folle que j'ai eu l'histoire de voir au cinéma. C'est une œuvre qui peut sonner comme très classique, comme très simple, et qui a une base dramatique que l'on pourrait résumer à c'est une histoire fantaisiste, mais qui ne va pas vraiment plus loin que ça. Mais. La présence de Clovis Cornillac à la réalisation et une certaine folie et joie de vivre assez contagieuse qui gangrène l'ensemble du métrage ont fait que réellement, c'est magnifique et très beau. C'est un très joli moment de cinéma. Encore une fois, ce n'est pas un moment de cinéma devant lequel on va se dire que le réalisateur va révolutionner le genre ou qu'on sort des petites cases habituelles au sein du cinéma français. C'est pas le cas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une vraie fantaisie. Il y a une vraie envie de nous embarquer dans un petit univers, dans une galerie de personnages assez loufoques, de jouer avec certains aspects de comédie qu'en France, on ne voit pas tant que ça. C'est un esprit très à l'anglaise, je trouve. Parce qu'on sent qu'il y a une envie de vouloir traiter les personnages avec un petit décalage par rapport à la société. En fait, en un sens, ça m'a presque rappelé la manière avec laquelle Richard Curtis traite ses personnages dans la plupart de ses comédies. Richard Curtis, c'est un mec qui a souvent tendance à jouer justement avec une situation qui pourrait sonner comme simple et d'amener du décalage par le biais des rapports des personnages ou en tout cas du contexte dans lequel ils vont se retrouver. Et je trouve qu'il y a exactement ça ici, dans la manière avec laquelle Clovis Cornier choisit de jouer avec ses protagonistes et choisit de jouer avec l'ensemble de son film. Il a envie d'amener de la fantaisie, d'amener de la créativité, d'amener une certaine forme de folie, comme j'évoquais avant, qui je trouve fonctionne extrêmement bien et donne à ce long métrage une identité assez propre. Certes, on ne va pas ressortir transcendé par le film, mais je pense indéniablement qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont partir en se disant « c'est une énième comédie à la française » et qui vont ressortir en se disant « ah bah en fait pas du tout ». Peu de cinéastes se risquent aujourd'hui à concevoir une aventure de cinéma comme un petit conte. Un petit moment d'évasion où un auteur se permettra un certain luxe de création et de conception audiovisuelle pour embarquer le spectateur dans un peu plus qu'une énième aventure dramatique ou comique somme toute très simple. Clovis Cornillac a toujours eu un style, que ce soit dans les productions où il était seulement acteur, ou dans les quelques réalisations qu'il a offertes par le passé. Et cette troisième réalisation est une œuvre pleine de fantaisie, non pas forcément surprenante, mais indéniablement touchante et pleine de justesse, nous embarquant dans un moment de cinéma qui émeut et qui marche surtout. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Lilou Fogli et Clovis Cornillac et Tristan Schulman, le même trio que d'habitude. Je trouve que ces trois scénaristes ont une très jolie manière de construire et de développer des situations qui pourraient sonner comme très clichés mais qui arrivent à aller un petit peu plus loin et ici ce qui fait que ça arrive à aller un tout petit peu plus loin c'est les personnages les personnages sont clairement loufoques juste comme il faut ils sont décalés juste comme il faut et je trouve que dans ce geste, dans cette simplicité de juste vouloir construire une certaine forme de comique ou d'émerveillement parce que la balance entre les deux est plutôt bien amenée justement au sein de l'écriture et eh ben je trouve que ça repose vraiment sur la manière avec laquelle ces différents protagonistes sont gérés. Je trouve qu'à aucun moment on a envie de, de trouver ces personnages trop lourds ou, ou trop grossiers. On peut les trouver un peu clichés, stéréotypés. Ça indéniablement, les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et par moments ça peut un peu déranger, même moi j'ai été le premier à me dire c'est quand même un poil cliché, ça aurait été bien d'avoir une distance un peu mieux gérée entre ce que sont ces personnages et ce qu'ils devraient dégager au sein du récit. Ça c'est indéniable. Mais pour autant... Il y a une vraie folie qui se dégage de tout ça. Je sais que j'arrête pas de répéter ce mot, mais pour moi, c'est ce qui caractérise en fait le travail d'écriture de Schumann, de Fogli et de Cornillac. C'est une certaine folie, c'est une certaine envie de vouloir amener un petit grain de sel au milieu de la réalité, de faire en sorte de juste épicer comme il faut une situation qui pourrait sonner comme un drame slash comédie dramatique, somme toute. Très convenu parce que clairement, si on s'arrête sur le postulat de base, ça reste juste un énième personnage qui veut découvrir ses origines et qui va rencontrer un autre personnage qui va lui filer un coup de mot milieu. On a déjà vu ça mille fois. Mais c'est ce petit grain de sel qui, je trouve, suffit à faire en sorte que cette dramaturgie bah, sonne comme fraîche, comme neuve, comment jouer. Et cette partie-là, en fait, que j'ai le plus préféré dans l'écriture, même si derrière, encore une fois, indéniablement, on peut trouver le film très cliché, très grossier et très facile dans sa conception narrative. Cornillac, Fogli et Schulman construisent une narration en forme d'initiation, en développant avec un certain panache et un tact évident une notion de folie qui prend doucement le pas sur la simplicité de la situation de base d'un scénario que l'on pourrait facilement ranger dans une petite case bien faite. En ce sens, cette case reste tout de même présente dans le sens où les trois auteurs ne veulent jamais révolutionner le genre ou l'emmener dans une direction où l'on pourrait avoir l'impression que la nouveauté est de mise à chaque instant mais l'efficacité des personnages, comme évoqué avant, et l'envie de jouer avec nous, plutôt que de tout de suite viser le rire, font de ce scénario une jolie petite frivolité. En termes de mise en scène, je n'irai pas jusqu'à dire que Clovis Cornillac amène beaucoup de nouveautés. En fait c'est très surprenant, mais je trouve que dans les trois longs métrages qu'il a fait actuellement Clovis Cornillac, il eh ben, y a vraiment que le premier et celui-là, qui ont une identité qui lui sont propres. Parce que je trouve très sincèrement que Belle et Sébastien 3 n'était pas un film qui lui ressemblait beaucoup. C'était, on va dire, son film à gros budget à la française, il avait voulu tenter quelque chose, il s'était donné un rôle où il s'éclatait, mais sinon c'est vrai qu'il n'y avait pas ce petit truc. Or ici, je trouve qu'il renoue beaucoup avec ce qu'il avait construit sur son premier film, sur cette envie de vouloir osciller entre comédie pure et film, je dirais pas fantastique, mais quasi romanesque dans sa manière de construire ses événements, Dans le sens où il a envie de construire quelque chose qui sonne comme une énième comédie romantique, par de nombreux aspects, mais il amène ces petits éléments tout simples qui vont construire une certaine esthétique, ou en tout cas un certain charme, qui vont faire sortir le film un petit peu de son carcan de comédie, de, de comédie romantique, pour lui donner une nouvelle identité. Bon, encore une fois, ce n'est pas une identité qui va révolutionner le genre, mais c'est une identité qui donne un petit quelque chose de plus à son film, qui fait qu'en tant que spectateur, on se dit « Ok, c'est cliché, d'accord, mais ça se tient. Ça fonctionne, c'est mignon, c'est sensible, c'est touchant, c'est créatif. Et, et en fait, c'est ça que j'ai envie de retenir de ce film. C'est peut-être qu'il y a un paquet de maladresses Alors quand je dis un paquet de maladresse, il y en a 10 000. Je trouve qu'en termes de rythme, c'est assez bizarrement foutu. Je trouve qu'en termes de, de folie, le film a envie d'être dingue. Et en même temps, par moments, il se dit « il ne faut pas trop ». Mais il y a de l'envie, il y a de la passion. Et parfois, ça suffit à porter un long métrage. Que ce soit par le choix de son format ou par la gestion de sa comédie et de sa fantaisie, Cornillac veut jouer avec nous, mettant en forme une œuvre dont l'imagerie n'est jamais aussi audacieuse que promise avec un tel concept et une telle proposition, mais il y a un petit quelque chose en plus qui relie ce film à son premier. Il y a cette énergie, cette envie de jouer avec nous comme évoqué avant, de jouer avec nos attentes de spectateurs face à ce genre de projet où l'on pourrait facilement cataloguer les envies du metteur en scène et s'imaginer une énième comédie lourdingue et poussive. Mais où ici le réalisateur propose tout de même une frivolité de conception graphique qui marche clairement bien à l'écran. En termes de casting, celui-ci est plutôt bon. Alors moi qui ai beaucoup de mal avec Alice Paul, je trouve qu'ici elle s'en sort pas trop mal. Elle n'est pas extraordinaire mais elle a un joli rôle, elle le porte bien et puis elle est assez sensible. Et même si j'aurais préféré qu'il reprenne Mélanie Bernier, mais bon, à un il faut changer son casting, et ben je trouve qu'elle s'en sort assez bien dans ce rôle-là. Dans les rôles secondaires, on peut citer Myriam Boyer, on peut citer Gilles Privat, on peut citer Alexandra Roth, on peut citer ben, Lilou Fogli, Laurent Bateau. Tous ces acteurs sont, sont vraiment bons, encore une fois. Je trouve que Clovis Cornillac arrive à se construire un petit cocon d'acteurs qui ont envie de tourner avec lui et il arrive à leur donner des bons rôles qui vont bien avec leur gueule et qui portent bien leur personnage. Et ça se ressent notamment dans son interprétation, qui certes, par moments peut sembler très grossière, mais je trouve réussi à porter le film avec beaucoup de justesse et beaucoup d'inventivité. Clovis Cornillac porte bien son rôle, oscillant presque avec une forme de surjeu pouvant laisser de marbre, mais dégagement une certaine tendresse indéniable et touchante qui force un certain respect. Au bout du compte, C'est Magnifique et est un film que j'ai trouvé très sympathique. C'est encore une fois pas le moment de comédie devant lequel vous allez vous dire qu'il y a quelque chose de révolutionnaire, d'extraordinaire, de fou, de créatif. C'est pas ça. Mais il y a une vraie sensibilité, il y a une vraie envie, il y a une vraie créativité. Et c'est ça en fait qui porte le long métrage. Derrière ces clichés, ces stéréotypes, ces facilités et une image indéniable de comédie à la française un peu ridicule, le film dégage beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous conseiller de voir ces magnifiques de Clovis Cornillac, parce que je pense foncièrement que vous pourriez beaucoup aimer ce moment de cinéma, qui même s'il est parfois un poil bizarre et farfelu, reste touchant et je trouve que c'est un joli conte. Rien que ça, ça devrait vous donner envie d'essayer de découvrir ce film. A plus